Bonjour à tous, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons tester le jeu de combat Mordo Mordo, oui, oui, c'est-à-dire que le mec s'est noyé quoi, hein, excellent. Le talent Je me sens euh, décédé What Je suis mort par qui là Wesh Ok je me suis fait tuer par euh, Mon gros skill Je me suis fait tuer par mon talent Yes Claqué. Claqué comme jamais! Ouais, c'est vrai que c'était pas très intelligent. Faut que j'évite de sauter des ponts pour ma santé. What? J'étais tué par, par Mouloud! Parce que Mouloud il a musclé En force de à maison! Cette fois-ci, je mettrai pas un extrait de Rotnar, sinon je vais mettre euh, la chanson dans toutes les vidéos. Bonsoir On va demander quelqu'un Alors est-ce que la vie régène Ah oui Il suffit d'arrêter de bouger et... Pouf Oui are euh, vivant Une foule santé hein. Enfin bon en même temps, des coups d'épée, est-ce que c'est si grave que ça Wesh Mais non J'étais dedans Arrêtez, s'il vous plaît Arrête euh... Non mais là c'est chiant hein. euh, Je suis vraiment nul hein. Le fait que je suis mauvais hein. Pourquoi je pars trop tôt tout le temps J'ai juste de me faire décapiter là J'ai perdu mon tête A chaque fois je me fais décapiter, j'en ai marre, j'en ai marre. C'est tout le temps moi. Hein <rire> C'est tendu, hein Oui, oui, oui. C'est tendu, tendu. Oh, la victoire, Jésus. Tiens, la victoire, là. Tiens, prends, la la victoire. Victoire Dernier, dernier petit test, On teste, euh, un petit peu plus vite fait à l'arc là, et, et voilà. Pas très fort, hein. Mal avec le fait de Paris vraiment genre au, au, au dernier moment. Ah oh ah ouais. Je vais faire un, un fragmentage. Mais non pas trop loin là pourtant. j'y arrive pas à... j'suis trop putain c'est frustrant oh i'm a monster bro trop chaud là je vais faire un kick personnel je suis trop fort c'est ce I mean? que je Pardon. Voilà ce que je voulais faire. Un raté. Oh. Merde. Ah merde, effectivement, oui merde. C'était pas prévu ça au programme en fait. Même au corps à corps je fais des massacres. Même au... Cac Oh là là oh Le fragmentage Le fragmentage de fou. Mais go faire un edit ouais, bon, peut être pas non plus. peau de satan oh bien vu oh pas bien vu ça hop grappe des ans Les jambes, il y Bon, voilà, c'était tout pour cette vidéo. C'était plutôt cool. Euh, voilà, voilà. Je euh, vous fais trop Abonnez-vous, likez. Euh, je vous aime tous. Ponce bleu. Tu rare comme les boucles de cristal. Viens, par loin. Chef de nous deux, assis sur le sable. gère la nuit dans ce mal. Je vois ses yeux dans le ciel, pas la couleur. moi je me noie dans cette merde? Pour m'oublier au moins quelques heures, rejoins-la. Elle pourrait tout changer, pourquoi lui faire la biche? Et peut-être le rappeur dont elle rêve, mais j'ai peur, peur donc, je larmes yeux, donc je tue. L'arme aux yeux donc je tue. Faut toujours que je tasse, que je colle, que je boive, que je parte, <rire> que je taille, c'est foutu bras, sinon je pense à toi. Merde, Merde. Merde. j'ai toujours ta voix dans ma tête, es ma drogue, tes moments de ma, ma belle. est triste dans sur la trousse. La